Salut toi Avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser pour le son. Tout simplement, Fightox et moi on était dans la même salle ce jour-là pour tourner la vidéo et mon micro n'est pas trop adapté pour deux personnes. Du coup, Fightox, n'ayant pas l'habitude de se rapprocher du micro à chaque fois qu'il fallait parler, et eh ben son son est bien inférieur au mien alors que pourtant le micro était entre nous deux. Du coup, il y a beaucoup de passages où Fightox a joué qui ont été coupés, mais bon, grâce à ça j'ai réussi à rattraper la vidéo et je pense qu'elle reste super drôle et agréable à regarder. Allez, bonne vidéo Bon bah on commence Et allez, c'est parti Est-ce qu'on on ferait pas du plagiat de Squeezie Faire plein de petits jeux dans la même vidéo Ah oui Ça c'est Squeezie Non il a pas fait ce jeu, ce jeu il a l'air éclaté <rire> Cut dans la vidéo Problème réglé <rire> Suite de la vidéo On peut <rire> commencer à jouer Enter to select wow. Arcade mode Ça, ça nous a... <rire> ça nous a attaqué les oreilles Oh Mais il a une manette à portée de mot C'est incroyable Cut dans la vidéo oh. Problème réglé On a la manette Putain on se casse les couilles à chaque fois New game, game. Putain les cassos. C'est quoi le principe du jeu Je sais pas <rire> Yes On prépare bien nos vidéos Bah en fait c'est l'histoire d'un colibri qui vole et qui, qui s'en va Et bah y a un insecte, oui, y a un scarabée Un scarabite Ça c'est un scarabite, c'est pas un scarabée Il vole il a dit qu'il aimait les nouilles. Mais <rire> nous ça veut pas dire nouilles bordel. Ah ouais. Je pense qu'on est un serpent vu de la couverture du jeu. Oh, attends. Mais ça a l'air trop bien. Je comprends rien. Comment ça C'est oh, C'est incontrôlable. Elle mange. Ah, et quand on mange, on devient plus grand. Et on peut manger les scarabites. Non, on peut pas manger les scarabites. Attends, mais on peut que faire ça parce que ça va être très long si on va à cette vitesse là. Je crois que c'est le tutoriel. Ok. Ah <rire> <rire> Ouh. <rire> On dirait vraiment en retard. <rire> faut aller là. Non. Je crois qu'il faut aller au truc violet. Posez, je suis sous le chat. <rire> <dans mon rire> <vélo>. Ah, <rire> t'as trouvé la clé en pierre. Ah, oui, bah oui, faut mettre le truc violet où il y a le truc violet, soyons intelligents. Mais il me lâche en fait, ça sert à quoi que je fasse tout ce parcours Si l'oiseau il peut la porter <rire> C'est vraiment de la merde Non mais c'est complètement con, on est d'accord ah, ah je crois que Noodle c'est ton prénom Ah oh, putain, je m'appelle Nouille <rire> <rire> Moi je te propose, petit oiseau, d'aller chercher la pierre et de la ramener vu que nous on a besoin de le wow. faire. Waouh Ah mais c'est compliqué <rire> C'est pas du tout intuitif là. Mais c'est compliqué ça Faut que tu t'en mêles dedans je pense C'est de C'est possible qu'on y passe plus de temps que prévu Ouh <rire> Et pourquoi ah, tu fais oh oh oh, oh oh oh Oh 3 six Wow! Est-ce que gars peut faire ça Non je crois pas C'est incroyable ce jeu Ce jeu est devenu si formidable que... Oh Il s'enroule, il s'enroule Oh! Bon. On s'en bat les couilles des trucs bleus, c'est nul Non, non, non, mais c'est intéressant, regarde C'est une mécanique intéressante <rire> oh. où Il a fait... Comment ça s'appelle la figure au skate où tu fais... Euh... <rire> Le saviez-vous Fytox et moi, nous sommes voisins, c'est pour cela qu'il est chez moi aujourd'hui. Ça serait bien de la compétition sur ce jeu. Ah ouais. C'est ce qu'on attend des développeurs, vraiment. Ah, Concurrence Apex et Fortnite. <rire> faire réapparaître ses copains. Mais il est rentré dans la pierre, ce fils de pute. Oui, mais c'est bon, je l'ai pris. Ah, la non, il faut donner un petit coup de boule dedans. Tel Zidane des serpents. Mais il vole complètement <rire> ce serpent, bordel Le saviez-vous Les serpents ont le sang froid. Et les colibris peuvent faire plus de 1100 battements à la seconde avec leurs ailes, ce qui leur Attention, permet de faire. On a une pièce ce qui leur permet de faire du vol stationnaire. Un colibri fait la taille d'un sucre quand il a pas ses ailes déployées. J'avais fait un exposé quand j'étais petit sur les colibris. <rire> J'y arrive pas, je suis bloqué <rire> Mais bordel de merde ah ouais, voilà, C'est bon Faut prendre vrai. le petit trio là Ah oh ouais Mais hé eh, Le gameplay devient de plus en plus passionnant Attends, fou C'est une descente le oh, tuyau. passe par là, passe par là C'est une... un passage secret Oh, Il y a des trucs maya en plus. Euh, là, je pense que tu vas mourir. Adieu, adieu petit adieu, serpent. Adieu, petit serpent. Hein, adieu, nouille. On t'a aim... <rire> aimé, nouille. Attention, si recommence-toi. Non, non, mais je crois que t'as déjà pris des pièces. Regarde. Oh putain. Hop, et c'est le Alt F4 <rire> okay, bon, Salut voilà. Mais on verra. J'ai plus de tapons <rire> Comment je me déplace What Ah, d'accord, je suis lui <rire> J'avais pas compris, je croyais que j'étais. Oh lui. Mais tu l'as bousculé. <rire> Il lui a chié dessus. A RB pour de frapper avec l'arme. LB pour lancer l'arme. T'es prêt? Pla. Pla. Non. Pla. Oh j'adore ce jeu, c'est génial. Elle est à l'étage, va t'en occuper. Elle est trop bien l'histoire. C'est une pute. Ah d'accord. Il y avait vraiment une pute. Ah oui, c'est vraiment une pute. Comment je vais maintenant? Écrase lui la gueule PAF Achève toi Attends il fait quoi là Bon euh... Les gars... Bon bah... Ah mais c'est un film porno Ah Génial J'avais pas compris J'ai cru qu'il l'a violé clairement Ah, ah mais ils sont scénario. pas morts C'était le scénario Ils ah. sont On les a pas tués pour de vrai First act exposition Oh un canard Oh un canard <rire> Qui a invité tous ces... Canard. Tous ces connards, putain c'est trop pas drôle bon, maintenant. Zerb, <rire> il parle avec des rayures, il dit des petits points comme des rayures C'est nul le jeu Faut faire quoi du coup Y'a un mec qui bégère là ouais, vas -y, vas -y. Ah faut aller là Oh, ah, ouais. Tu prends la manette pile au moment le plus intéressant Voilà Fightox, à mon tour Viens on fait ça <rire> Voilà c'est le temps de gameplay de Fightox que vous avez eu Il comme ça Allez Ok Mais c'est méga dur, ça va hyper vite mais tu hacks le système là, toi tu marches dans quoi J'avoue, comment tu passes bah, D'accord. Prends l'arme, prends l'arme. Mais je sais pas comment on mette faire. Tu fais comme ça. Comment tu es Venez là, venez bande que les. Ils mettent des trucs très violents quand même. Cachette, euh... Oh, oh, oh, oh. oh, David. oh. Bam! Non. Non. Oh, oh my god! C'est quoi ça? Oh trop bien, j'adore les couteaux papillons. T'es prêt? Parce que lui il va pas faire long feu. Lui aussi il a un couteau papillon. On lui a tranché la gorge, on lui a tranché la gorge. Des toilettes, y'a rien dans les toilettes. Oh un minuzi! Oh, minu oh damn it Oh c'était trop stylé! Prends le minuzi, prends le minuzi. Oh la la la oh, la la la la la la la Go, go, go, go, go Il se ressemble quand même. Allez. Ah bon C'est qui qui est mort Toi. Oh non Ah, faut, faut reprendre d'ici, heureusement. C'est un peu comme de... Ça me rappelle Super Hot niveau euh, skill. Mec, qu'est-ce que tu fais avec la caméra <rire> Je sais pas. Sur, cette, sur ça. Hein. Oui, je reste appuyé comme un con. faut jamais appuyer sur ça, mec. Wow, oh. wow. C'est comme ça qu'on fait dans le milieu, d'accord Quoi? Mais, <rire> mais il, il m'a giclé la gueule! J'ai rien fait, je suis passé! Je <rire> suis passé en mode kamikaze en tirant devant moi, c'était ridicule! Ah, ça mais what? Mais on le voyait même pas dans l'écran! Et lui il le <rire> voyait! Mais what the fuck, mec? T'as vu la vitesse à laquelle ça va? Mais c'est incroyablement dur ce jeu! What the fuck, bordel! Je vais le casser, je vais casser mon écran. Ça fait 25 minutes, on a fait un niveau. Yeah. Je pense que là, on va pouvoir y aller. Allez, Fightox qui va réussir le deuxième niveau. Bah, il est mort là si tu vas. Bien Prends le Uzi. Attends il est mort Ok, tu tires ici et tu les alignes au Uzi. Un mouvement très rapide. Barre-toi, barre-toi, barre-toi, barre-toi barre-toi, barre Tire, tire, tire il voit là c'est une table hein. oh, C'était bloqué C'était bloqué gros Non si on peut mourir ici c'est horrible Ah non c'est l'histoire Oh On peut changer de jeu Alors, salut les amis. Juste On a mis une heure sur ce jeu pour faire deux, deux niveaux oh. 3 en comptant le tuto ouais. Dernier jeu et on ne sait pas ce que c'est Ah, garage Oh Lui il est rigolo, plouf C'est en multi bordel de merde Oh mais bah, si c'est pas grave Allez c'est parti pour un match rapide On sait même pas si ça se joue à la manette Ah mais il y a des joueurs quand même hein. Ouais faut faire comment ah. What the fuck mais faut faire quoi Je sais pas Boum Oh combo Combo Ah je crois qu'il faut colorier le plus de trucs Ah bien vu là. Attends Wow <rire> J'arrive pas <plus> à sortir <rire> Mais c'est le but Oh je crois qu'on peut vraiment s'attaquer Ah oh, regarde Wow il m'a enculé Il t'a volé ah, le tunnel Oh WOOOOOHHH J'ai obtenu j'allais pour mec C'est vrai Oui non. Alors, il est où le bleu Allez Éliminez le il bleu est mort. Oh Il mec, est molle Oh classement. tu es dans le classement TU dans le classement Je suis dans le classement, dans le classement, dans le classement, dans le classement Allez premières games, game On tryhard a mort Il y a un autre bleu, il y a un autre bleu Oh là là là là mou. Allez ah Il est le premier de la game Quel joueur en Un autre Allez! Non, je l'ai pas eu. Oh non! Putain, il m'a eu par contre, il m'a volé. Oh, il vole des points! Oui. Il m'a volé 1000 points. Oh putain, ça vaut grave le coup en fait de. Trop court. Il est ouvert, va là-bas, va là-bas. Attends! Le truc vert. Oui! Le truc, vert. oui va dans le truc vert. Ok, go dans le truc vert. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ah non, t'as marqué 3000 points, ok. Et okay. là! Ouh. BOUM! Frappez les deux! Eh, j'ai compris. Okay, Quoi? Tu récoltes des points et après tu les livres là-bas. Où ça? Ici là, là dans le trou. Hein, ah, pas con. BOUM! 800 points dans sa gueule. Oula oula oula. <rire> Lui il est mort. Non raté. Il est mort. Ouais, Touché. 140. 140. T'inquiète on va réussir à en toucher un mieux. Au oh, milieu est... ouais fais ton boum. Allez allez allez allez allez allez. Hein. ouais Boum. Illusion oh premier. N'a plus oh, limitation. Oh, oh, oh. Pas le meilleur joueur. Bon ça va je m'en suis bien sorti C'est ma première game hein Sur ce j'ai bien l'impression que c'est la fin de cette vidéo Qui a été très éprouvante et très longue à tourner Qu'est-ce <rire> que t'en as pensé Fightok De bah... Hotline Miami Et bah c'était un jeu Très bien C'est le Dark Soul des jeux de tir ah, Franchement je trouvais ça lourd Dites nous si vous avez kiffé le concept Sur ce bah à plus Ciao.